Ça, on peut dire vous tombez bien, ma petite dame. Hein. C'est qu'une affaire comme celle-ci, c'est pas tous les jours qu'elle pointe le bout de son nez. Hein. m'a suivi en Indochine, aux Zanzibar Je l'ai ramenée en France en scout. C'est que tes plus grands aujourd'hui. joué dessus. Jimi Hendrix, Shakespeare et même Rihanna. Vous faites une sacrée affaire, vous. Et surtout que maintenant, on n'en fabrique plus. Hein. Trois costaud. Un hein, Bibi Vous partez